et bien bonjour à tous alors aujourd'hui tout fonctionne bien tout a l'air de bien se passer donc j'espère qu'on va bien s'amuser à faire ce petit live alors euh, tout d'abord ce petit live il est fait pour euh, le débutant ou n'importe quel niveau on va parler de clacos 3 qui va servir à faire des, des graphiques des camemberts euh, Facilement et assez euh, sy sympathiquement, hein, je veux dire. Et puis après, on parlera aussi... Enfin euh, non, en premier, on parlera de Chartwell. Euh, une fonte, euh, plusieurs fontes qui permettent de faire des différents graphiques. Euh, qui peuvent ressembler à ça. Euh, hop, je vous montre rapidement. Et on pourra faire ce genre de choses. Directement à partir d'une... Euh, une fonte mais juste en, en assignant des, des valeurs pour arriver à régler des, des petites choses comme ça alors moi je les ai pas toutes j'en ai quelques unes une grande partie mais on on va voir euh, ce que ça donne Alors moi je vais juste vérifier oui c'est bon le son passe c'est assez cool hop moi j'en ai quelques unes donc je vous parlerai de celles que je connais euh, je vous avoue que j'ai pas vraiment le temps de les réessayer, de les réutiliser. Mais, euh, dernière nouvelle, ça fonctionnait bien. Et tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Regardez, on pourrait faire ce, ce genre de choses. Donc, ça, c'est pas mal. Et on parlera de... J'ai ici... De Clacos 3. De... Là, voilà. Qui se trouve sur Indiscript. alors sur indescript il y a plein plein de choses, mais on a Clacos 3 qui est vraiment pas cher, on va regarder, 39 euros hors taxe, et quand vous allez voir euh, quel service il peut vous rendre, franchement ça vaut vraiment le coup de s'en passer, euh, l'idée c'est de se passer d'Illustrator ou de Photoshop. Donc, comment on faisait, on avait l'habitude de faire ça et euh, de pouvoir faire ça rapidement. Alors, on va commencer. Je vais arranger cette petite fenêtre, on va la remettre à sa place par la fonte Chartwell. Alors, ah ben forcément, j'ai fermé ma page, donc je vais vous. La rechercher, voilà, la fonte Chartwell c'est ça, Donc, on est là, non pas celle-là, voilà, hop, boum, tac, pourquoi tu disparais par là toi, Nous. Mais viens ici, petite fenêtre de navigateur, voilà, alors j'espère que vous entendez pas trop ma chaise, je vous jure, je vais essayer de faire quelque chose. Alors, la fonte Chartwell, vous allez le trouver ici. Donc, je vous remettrai les liens dans. Euh, bon. Voilà. La fonte Chartwell, on a tout ça. On a euh, des vues radar, on a des vues euh, classiques en. On a des vues graphiques comme ça. Euh, je trouve que celle-ci est pas mal. Euh, là aussi, donc, ça dépend vraiment de, de ce qu'on veut faire. Et si, euh, voilà, là, on a un rapide coup d'œil de, euh, des polices. Et si on fait Buy, hop, voilà, on peut acheter tout ça. Donc, on est... Il y a 18 styles et il y a deux packages. Il y en a on est sur le volume et l'autre sur les sur les séries donc vraiment à vous de voir que, laquelle vous, vous sera utile et vous pouvez juste même euh, acheter qu'une police C'est celle ci que vous utilisez tout le temps voilà l'avantage de ça c'est qu'on est sur une police et c'est très simple d'utilisation et on va pouvoir faire des graphes euh, bah, comme pour rien en fait euh, je remercie d'ailleurs euh, Franck Payen pour me l'avoir fait connaître euh, au cours d'un IDUG, donc un iDog. Alors les iDog en ce moment, c'est un petit peu compliqué à organiser. Mais si vous voulez trouver ça ici, je le fais là hop, tac, et je vous mets le lien ici. Light Dog Paris. Donc euh, à voir comment ça se regardera avec les avec les nouveaux euh, les nouveaux éléments. Donc ici, Franck il est là, c'est le monsieur qui gère ça. Avec Jean-Loup qui doit être quelque part. Euh, J'ai perdu Jean-Loup. On était peut-être pas le jour là Bon, c'est pas grave. Bon, il y a quelques-uns. Euh sont bien puis moi ben, je, suis, je suis caché là euh, donc voilà on est 73 euh, membres et puis, euh, puis voilà donc après peut-être pourquoi pas en organisant en ligne pour me pressing là dessus euh, revenons à nos moutons sur la fond de chartwell si on revient ici tac là je vais lancer la vidéo Vous voyez, on va on va voir ça. On tape. Voilà, on a nos valeurs. On change la couleur du texte. <rire> On sélectionne tout et on active les ligatures et on se retrouve avec alors je vais remonter un petit voilà ce sera mieux et en fait ici après on vient dans le mode éditeur pour juste changer les valeurs changer les couleurs changer le format voilà de tout ce qu'on veut vous voyez donc euh, ça va être vraiment comme si c'était euh, une ligne de texte tranquille donc moi je vais essayer de vous montrer ça rapidement on va, on va pas faire les l'ensemble hein, je, je vous laisserai euh, je vais vous mettre le petit lien vous Voyez si on change on a ça, euh, non, on a ça. nous on va l'essayer en vrai moi déjà ce que je peux faire c'est que tac je vous mets le lien de l'affront de Chartwell. Voilà. Hop, comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et utiliser ça. Alors, comment ça se passe Alors, hop, dans InDesign, on vient ici. Alors, hop, on va se mettre là, je' vais déjà essayé ça. Je vais revenir en arrière. Hop. Vous voyez Donc ce qu'il faut faire, c'est télécharger la police dont on a besoin. Alors moi, je vois, ici, je me mets là. Hop, je suis en Chartwell et j'ai Arias, Bars, Bars Vertical, Pies, Radar, Rings, et Rose. Hop. Là, si on le fait comme ça, comme vous avez vu tout à l'heure, bah ça ne fait rien du tout. On est comme ça, on est content, on a acheté la police, mais euh, ça ne fonctionne pas. Et comme beaucoup de monde, on ne lit pas forcément euh, à toutes les indications pour que ça fonctionne. Alors, le petit truc, c'est qu'ici, vous venez ici. Alors, attention, zoom. Ouf, vous venez ici dans InDesign. Alors Moi, ici, je suis dans le 2021, mais ça fonctionne avec les autres InDesign. Vous venez là, vous cliquez là, vous faites ligature conditionnelle et vous activez ça et boum vous avez votre euh, masse graphique pardon voilà graphique alors il faut souvent ce qu'il faut faire c'est euh, augmenter vraiment vraiment la taille hein. voyons on est euh, c'est assez grand mais euh, voilà Comment on modifie bah, C'est tout simple. C'est ici, Bon, je reste comme ça. Là, je vais venir. Soit je vais faire commande Y. Alors, la fenêtre qui s'ouvre là, voilà. je vais vous la ramener. Ici, petite fenêtre de mode éditeur. Mmh. Voilà. Commande Y, ou ici, vous venez dans édition. Euh, mince, le mode éditeur oui c'est édition Modi modifier en mode éditeur voilà, j'ai perdu ma... ma ligne modifier en mode éditeur avec le raccourci commande Y, c'est ça de faire tout le temps le raccourci à la fin on ne sait plus vraiment où ça se trouve dans le menu, et ici vous allez pouvoir venir changer Mais ici si je mets je vais mettre 40 pas d'espace et ça change euh, 22 et euh, ça on va retirer et on va mettre 10 comme ça hop. mais par exemple ici ça on va dire que c'est jaune que ça ça devient hop, rouge et que ça ça devient ça devient allez, un truc bien moche tout vert ah, voilà vert, boum, et là on a tout changé, et on peut rajouter, euh, je peux mettre plus 25, en noir, en oh, oui ça reste en vert pardon, je vais mettre en noir, hop, et voilà, vous voyez ici, tac, j'ai changé, Là, on va se mettre comme ça, comme on est grand. J'ai changé ça. L'avantage, c'est que je peux complètement après changer de police. Alors du coup, on va adapter tout ça à notre. Alors, un vous voyez ici, un petit tip en passant. Un double clic là en bas, je suis tout, euh, tout cadré sur la hauteur. Et un petit clic en bas, à droite, dans l'angle. Hop, je vais cadrer sur la hauteur et sur la largeur. Donc je vais pouvoir tout retrouver. Là en fait, après, j'ai juste à changer la police que je pourrais faire pour n'importe quoi. Euh, radar. Donc radar, on doit trouver qu'un truc assez grand normalement. Hop. Voilà, on a un petit truc un petit peu, un petit peu bizarre. Donc faut vraiment que ce soit adapté, évidemment. Et ici, si on se remet sur les parts comme on a agrandi tout on va tout mettre de la même police ce sera beaucoup mieux voilà boum hop tac et vous voyez qu'en fait j'ai juste à tout sélectionner et à dire bah ça je veux que ce soit des barres en fait maintenant ou alors il faut que ce soit des barres verticales hop voilà c'est j'ai mon graphique et à chaque fois, je peux modifier commande Y. Alors, j'aurais dû enregistrer mon espace de travail. Et je peux venir à chaque fois changer ici, en mode éditeur. Là, en fait, ça devient 80. Lui, il est en... 65. Voilà, juste le temps que ça s'actualise. Alors, après, je vous avoue que l'idée c'est d'avoir à chaque fois ici alors non, justement je ne voulais pas ça c'est d'avoir ici le user manual le user manual ça va être d'une grande aide euh, pour tout ce qui est ici éléments supplémentaires c'est à dire que sur les euh, par exemple si on, on est sur pyze je vais juste fermer ce truc là voilà est bon. Hop, on est sur Pyze et vous voyez qu'on a plusieurs options en fonction en fonction de ce qu'on veut faire et euh, par exemple sur Pyze on peut transformer ça en nano avec les lettres de l'alphabet alors c'est sensible à la casse donc on va de ici hein, vous voyez de A en minuscule, on a un tout, petit, euh, un tout petit centre, à Z, ici, on a un grand, euh, un grand centre, donc un, on se retrouve avec un petit anneau. Euh, la même idée euh, pour les areas donc 10, 20, 30, 40, vous voyez, on transforme la, la forme du, du bloc, et avec des exemples à chaque fois en dessous. Celui-là, il peut être pas mal. Euh, les barres verticales après vous pouvez avoir plusieurs options vous voyez mais on peut avoir la grille sans grille un espacement de grille la voilà, AF pour définir la grille donc ça on va on va essayer deux trois trucs je vais mettre là à côté je vais la réessayer en même temps que vous je vous avoue mais je voulais vous montrer ça c'est assez tranquille alors hop du coup comment y et f c'est bien ça on met sur la grille Alors hop et là petite grille si je lis bien tout ça on a des chiffres une de ouais, Hop. donc normalement ah oui pardon Excusez-moi. Je pense que... Ah, là, voilà, c'est mieux. La lettre, le petit plus. Et donc ça, on va dire que c'est ton noir. Voilà. Alors on va pouvoir descendre sa taille. Vous voyez, hop. Et on va pouvoir la remettre comme l'autre. Je vais mettre ça à 500. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 500, j'ai dit. Voilà, 500. C'est bon. Et puis après, juste avec les lettres A, B, je vais juste le laisser faire un synchro. Hop qu'avant ça m'avait l'air un petit peu plus rapide peut-être une mise à jour de police quand même voilà c'est des voilà ça c'est cool alors maintenant on va essayer de voir ce que ça donne sur les, ah, les pays. on va fermer le mode on va tout sélectionner et on va se mettre en paille. Donc, voilà, forcément, donc déjà ce que je pourrais faire, c'est que je vais faire des options du de bloc de texte plutôt qu'à chaque fois de, de régler tout ça. Dimension auto et je vais faire hauteur largeur, conserver les proportions. Aperçu, ouais bien ben voilà alors du coup pourquoi j'ai de... Ah bah ben oui je sais pourquoi mais hop voilà hop comment dire qu'on a... va revenir là ça voilà hop on va faire ça plus Z. Voilà. Et hop, et a... là. Oula. Ouais, c'est beaucoup plus grand que prévu. Alors, comme on dit Y. Pourquoi toujours cet espace Voilà. Z. Alors, Z. Comme ça avec un contour noir apparemment voilà et tac alors là ce que vous voyez non, je suis à... retiré 80 vous allez voir voilà z on a le contour et puis si je me mets alors on va mettre un M, par exemple. Boum. M. Et si je mets A. Voilà. Et si je mets A devant. Comme ça. On se retrouve avec ça. Donc là... Pas forcément le bon exemple, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci, alors c'est moi faudra que je vérifie, mais si je lis bien ce qui est noté, alors si je fais comme dans l'exemple, on fait 25 plus 30 plus 40, alors on va changer les couleurs, on va se mettre un bleu, là on va se mettre rouge et là on va se mettre un, un... bas vert bien moche mais au moins on verra bien la différence tac plus a ah. ah mais oui là tac Voilà. C'est mieux. Tac, voilà. Alors, A majuscule, A minuscule. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a le U. Tac. Voilà. Donc, voilà, ça fonctionne. C'était un bug utilisateur, comme dirait Stéphane Baril. Là. Et Complètement de ma faute. Euh, voilà. J'avais qu'à réviser avant. <rire> Mais voilà. J'ai préféré euh, regarder du côté de Clacos. Il préférence. Pour ce que fait Marc. Bon, on va le voir. Donc voilà. Là, c'est ça. Euh, je vous inviterai à, à, à regarder le manuel utilisateur pour les fonds que vous allez utiliser. Soit le kit, soit, euh, soit le... Euh, juste la fonte et euh, voilà c'est compatible avec indesign avec illustrator photoshop et puis si jamais vous avez envie avec euh, quark express pas je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde qui l'utilise encore euh, tiens si vous utilisez oui, quark express ou si vous connaissez des gens qui l'utilisent ça m'intéresse de savoir hum, tac tac donc c'est compatible avec iWorks, donc voilà, nanana. Pies, hein, compatible avec Word aussi, donc dans Word, ça fonctionne. Et le petit truc, c'est pour que la couleur... D'accord, pour que ça fonctionne bien, voilà, le petit plus, faut il faut qu'il ait la même couleur que ça, ce que je ne faisais pas moi non plus. Euh... Donc ça, ouais, je pense que c'est une petite note qui est pas mal. Euh... Donc oui. La première va... la deuxième valeur doit être plus grande que la deuxième. Dans... Alors, si je reprends ça, commande Y. Ici, on a 25 plus 30, on est à 55. Plus 40, 95. Ok. Je vais rajouter 5. On est à 100. Le petit 5, je vais le mettre... Euh... Non, zut. Je C'est pas bien ça. Pourquoi t'es passé fait... le 5 Ah Voilà. 5. Et on va le mettre en... Dou -dou -dou -dou -dou. On va le mettre en... ça. Vous verrez pourquoi j'ai des couleurs comme ça, tout à l'heure. Voilà. Ici, je reste sur un graphique. Et ici, si jamais je, euh, ma valeur va dépasser 100, je, par exemple, je vais rajouter là, on est à 100, je vais 50. Il me crée un autre graphique. mais qui fait 50. Ici, celui-là. Hop, je le mets là. Et on va le mettre en bleu. Bien visualiser. Et là, je quitte le mode éditeur. Et dès que je vais dépasser, euh, dès que je vais dépasser euh, l'autre graphique va se créer à côté. Tac. Donc là, on a vu Chartwell. Enfin, je fais un tour assez rapide parce que je voulais vous le montrer. Euh, mais il faudra vraiment que je me replonge dedans. Je pense que ça peut être intéressant, de vraiment le tester toutes une par une et bien comme il faut donc je pense que ça peut le faire l'objet d'un live d'une vidéo à vous dire ensuite voilà je suis en train de regarder oui c'était bars on va essayer on va voir ce que ça donne et là, attends boum. BARS, on se met en mode éditeur c'est pareil donc alors qu'est ce qu'on a euh... Ah oui. Tac, 25 plus 30. Je, hop, voilà. On a ça. Les barres, ça fonctionne comme ça. 25 plus 30. Donc voilà ou je vais même mettre 60 pour qu'on voit bien la différence. On est à 85. Avec celle-ci, je mets 25 plus 60, et si j'ajoute le signe égal, tu vais avoir l'addition des deux. Je vais juste avoir besoin de changer, par exemple, la couleur du égal, pour avoir ça après je mets l'espace et je pourrais me retrouver avec un graphique comme ça Hop. tac après voilà je redemande ici euh, bon je redemande ici et comment je... je redimensionne tiens ça sera pas plus mal hein. je redimensionne comme ça et je dis bah en fait voilà c'est euh... je me retrouve avec mon graphique comme ça après, c'est pareil, je peux le dupliquer. Et celui-là, je mets en mode Y. Hop, lui, il est revenu là. Et après, je peux tout changer, toujours. 40, 60, ça fait 100. Et puis voilà, lui, il va être... ...en magenta. Et lui, il va être en... Tiens, ça, boum pourquoi tu me fais ça. Voilà. Avec le égal, le égal, qui sera donc la valeur des deux en bleu. Pouf. Voilà. Comme ça, on a créé ces petits, euh, ces petits éléments. Ce qu'on peut faire aussi avec lui, c'est de faire ça. Alors, si je ne m'abuse, normalement, attention. C'est une souvenir. En même temps, je vais regarder ici. Voilà, si je fais tab, ça fait ça. On a toujours ça. Euh... Donc, base. Hop, on a ça comme ça. OK, tabulation. On pourrait... Alors je regarde les options. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Bon, voilà, on est comme ça, on est comme ça. Les barres OK. Euh, rings. Si je prends tout ça et que je mets ça en rings. Je me retrouve avec ça. Hop, commande Y. Pas de tabulation. Lui. On va faire ça. Alors, je suis en train de regarder les infos. Il me manque juste un petit truc. Ah oui, voilà. Tac. Plus, on reste sur le plus. On met bas de égal. Ni de tout ça. Par contre, avant, on peut lui mettre. Tac. Un petit dé. Et on se retrouve avec... Euh... Euh, avec des repères, donc D, et on pourrait mettre A par exemple, A, on a tout ça, B, on en a un petit peu moins normalement, C, D, et je crois qu'on s'arrête à D, je vais vérifier, euh, non, on s'arrête à E en fait, donc, voilà, on a juste celui-là. Qu Après, on peut toujours le texte police. On peut changer la valeur, on peut mettre 800. Oui, hop, ouh, allez, okay. voilà, valeur de la police, et on se retrouve avec ça. Bon, là, bon, c'est moche, hein, mais on se retrouve avec des choses comme ça. Chartwell, quand vous regardez, vous allez... Voir, voilà, j'ai retrouvé la page. Voilà, voilà forcément, j'ai la version allemande. Et si je reviens dans mes fichiers récents, voilà, j'ai la version anglaise. Donc, toutes les infos, vous allez pouvoir essayer. Je pense que ça peut peut-être vous aider, par exemple, pour des graphiques comme ça, qui sont assez sympas, des, euh, des bars des anneaux des voilà des euh, des grilles on cela radar je sais pas rose on l'avait tout à l'heure on a les bulles on a ça on a les lignes donc ça peut être bien aussi ça les lignes euh, ça évite de faire euh, plein de euh, Plein de tests, plein d'essais des, plein dans Illustrator ou, dont, ou dont même directement dans InDesign. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Ah ben je préférais quand c'était euh, comme avant, où tu pourrais me changer les couleurs, ou tu pourrais me changer l'emplacement, euh, tu pourrais pas me montrer un autre. Euh, » Vous voyez de qui je veux parler. Euh, ici, vous utilisez Chartwell et euh, ça vous fera gagner du temps. Voilà, chartwell, je vous ai mis le lien ici, vous allez pouvoir chercher hein, tranquillement. Ça s'installe, vous mettez avec le livre des polices, vous mettez les. Vous installez les polices dont vous avez besoin. Et après c'est parti, vous pouvez utiliser Photoshop, Illustrator, InDesign, Word. Euh... Et puis je crois que c'est que c'est tout. Voilà. Euh, voilà, je fais cette petite petite. Ouais, petite demi-heure sur sur Chartwell. Euh, moi, ce que je voulais vous montrer euh, d'intéressant, qui est fait par Marc Cotteret, qui est Clacos. Donc, en même temps, avec un nom pareil, ça ne pouvait pas être autrement que français. Euh, donc, Clacos 3. Donc, je vous le montre. Clacos 3. C'est ici. Euh, ouais, je vous ai mis le lien. Non, je ne vous ai pas mis le lien. Donc, je vais vous le mets. Hop, on va faire ça. Clacos 3. Par la euh, marque trait. Hop, voilà. Mmh, ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Donc, avec Marc, vous avez tout ça, vous téléchargez, vous avez la version d'essai, vous avez la documentation, et la documentation, on, déjà, on en parle, hein, on voit la documentation. On a 21 pages, on a tout qui est fait, mais vraiment, si tous les logiciels et toutes les choses qu'on dont on sert, euh, pouvait avoir un manuel d'utilisation comme, comme Marc le fait. Franchement, euh, je pense qu'on gagnerait du temps. Vous voyez, tout est documenté. Euh, il suffit vraiment juste d'aller regarder. De... C'est vraiment simple d'utilisation. Clacos 3, c'est des, voilà, des graphiques circulaires dans InDesign. Quand vous avez besoin de faire des graphiques circulaires dans InDesign, laisse ce manuel d'utilisation hein, parce que je... Je m'en sers pas non plus tous les jours et ça peut être euh, tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là Hop, Là, on a ça. Boum. ClacOS Clac 3, euh, au départ, quand vous allez l'installer, vous allez venir dans Script. Dans les scripts pour venir l'installer dans, dans les scripts vous venez ici fenêtre utilitaire script ou le raccourci hein, qui est affiché ici c'est option commande 11 mais voilà et vous vous retrouvez ici vous faites, vous cliquez ici sur le, le petit euh, menu burger et vous faites alors, apparaître dans le Finder et sur Windows, c'est faire apparaître euh, dans, dans l'explorateur, je crois. Et vous allez arriver directement à l'endroit où vous pouvez déposer les scripts. Ce que vous aurez téléchargé, euh, Clacos, vous venez de glisser ici. Et pas besoin de redémarrer InDesign ou quoi que ce soit, ça sera, ça sera là. Pour la première utilisation, vous faites ça. Si, comme moi, vous souhaitez avoir ici le menu en haut, bah, vous double-cliquez ici, vous démarrez Clacos, et dans les préférences, vous avez installé le menu dédié. Donc quand vous installez le menu dédié, oh, quand vous installez le menu dédié, vous allez vous retrouver ici avec un menu Indescript, et vous pourrez démarrer Clacos. Clacos 3. Moi, je l'adore. La, je la, je Clacos 3, ça se présente ça. Vous avez une fenêtre avec déjà ça qui est qui est prêt. Ici, voilà, je ne fais rien. Je suis hop, créé, boum. Voilà, ça m'a créé ça. Vous voyez, un graphique avec des arrondis, comme je l'avais fait tout à l'heure. J'avais préparé, j'ai une légende et tout. Clacos 3, il y a ça de bien. C'est que, hop. Je peux l'utiliser soit à partir d'une forme. Ben voilà, dans ce cercle-là, je veux que ce soit mon graphique. Je mets en route, je place mes éléments, je fais créer. Hop, voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est ici, je vais dire en fait, je veux qu'il soit là-dedans. Hop, Clacos, tu vas me créer un graphique circulaire ici. On fait créer, boum, il a pris la place. Et vous voyez que c'est un peu déformé parce que bah, mon bloc n'était pas, ouais, était pas euh, proportionnel. Donc lui, il suit vraiment euh, ce qu'on lui donne. Donc déjà, ça, ça c'est pas mal. Ça, c'est indépendant. Vous hein voyez, on pourra appliquer des styles et des, et des choses, mais ça, c'est. Euh, c'est pour plus plus tard. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est hop. Voilà. Hein, là, si je me mettais comme ça. Clacos. Boum. Je le lance. Je fais créer. Et j'ai mon graphique qui est fait comme ça. Moi, bon, je trouve que déjà, là, on est pas mal. Là, on a déjà gagné du temps. Ce qui est encore mieux. Alors, je vais en faire. Un joli, on un joli et grand cercle pour la démo. C'est énorme, mais au euh, moins, comme ça, vous, vous comprendrez bien. Je viens donc la cause. Ça démarre. J'ai les données. Dans les données, je vais en mettre l'enjeu. 10, 20, 30, 60, on va ajouter une nouvelle ligne. Mais par contre en dessous, donc je vais cliquer ici. 10, 20, 30, 40, donc on est à 70, donc là on a 100. Et on va l'appeler tranquillement, label 4. Donc, avec ce label 4 là, qui est là, ça je vais pouvoir le placer où je veux. Ça, je vais pouvoir le remonter ou le descendre comme j'ai envie je vais pouvoir hop, dès que j'ai commencé à le déplacer je peux le descendre ici je me place vraiment dans, dans la ligne où j'ai envie de placer et hop je bouge ça j'ajoute une nouvelle ligne donc je me mets ici je fais une nouvelle ligne donc ça hop Tranquille, okay, comme ça, là, on y va. Ensuite, j'ai les couleurs. Dans les couleurs, j'ai... Alors là, j'ai des thèmes, mais... Euh, énormément. J'ai énormément de thèmes. Vous j'ai tout ça. Tout ça, thème. Et ce que j'aime bien, c'est que si on en prend, un par exemple, on va se prendre le thème. Allez. Allez, qu'est-ce qui pourrait être joli Orangerie, tiens. Le thème orangerie, juste cliquer, voilà, tac, et ça va me ficher ça. On va se mettre sur les données, voilà, les couleurs. Donc sur les couleurs, je peux rétablir l'ordre si jamais j'ai changé, j'ai mis un petit peu le bazar, vous voyez hein, comment ça change. Hop, je ré rétablis normalement. Non, j'ai l'impression que... Hop, on va se mettre comme ça... Tiens, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas... tu Orangerie Où es-tu, Orangerie euh, j'ai perdu mon Orangerie... Ouf Il y a tellement... Alors, Orangerie, Orangerie... Super, voilà je peux réduire la saturation. Vous voyez ici, je peux augmenter la saturation, je peux réduire la luminosité, oui, je vais cliquer, je vais réduire, la augmenter. donc forcément, on augmente la, la, la luminosité, on ne voit plus grand-chose, impossible de transformer davantage. Vous voyez, là, on est, ah, ben je suis un peu perdu. Hop, on fait un reset, et on revient à tout ça. Imaginons, on a fait des super couleurs ici, on a envie de les conserver. Bah, ici, on va pouvoir sauvegarder le shame en tant que thème. Le shame, c'est-à-dire la, la, la palette de couleurs. Ici, si je le fais, je vais l'appeler euh, euh, couleur... Je vais même l'appeler... Clacos 3 live. Hop. Okay. Et il vient ici dans les couleurs. Non, oui, il faudrait que je vienne après. On le verra. On va le retrouver. Je vais J'ai créé mon mon label. Hop. Dans le nuancier. Et dans mon nuancier. Donc, j'ai bien mes couleurs. Si jamais j'ai fait j'ai fait ça et que j'ai encore des modifications à faire, ben en fait j'ai juste besoin de sélectionner et de réactiver Clacos pour retrouver tous mes éléments et venir continuer à modifier. Alors par défaut dans Clacos, le je vais me mettre là, tac, ah je voilà. trouve. J'ai retrouvé ma souris un petit peu perdu. Euh, j'ai euh, j'ai fait ça tac. Donc voilà, là c'est bon, là je suis comme ça. Là, hop. Hein. Tac. Hop. Voilà. Le design. Donc, en fait, j'ai donné couleur, design, additif et préférence. On a vu les données. Les données, on les a là. On fait une nouvelle ligne. On ajoute, on supprime, on les déplace. Les couleurs, on a le thème qu'on choisit, le shame qu'on a ici et puis ici en dessous, tous les éléments de couleur de saturation, de remise à zéro et de téléchargement. On peut choisir un contour soit, au papier, soit en papier, une, soit une teinte soit en noir. Donc si on va le mettre en noir on va pouvoir choisir un design. Donc par défaut, on est comme ça. Et le zéro commence ici et on va par là. Tac, tac, tac. On fait comme ça. Si vous préférez avoir une version horaire, donc on choisit juste horaire. Et ici, le début, vous choisissez. 0 on est là. On est vraiment ici. Comme ça. Je me regarde, si on voit bien. Ouais, voilà. on est comme ça. Si j'ai envie que ça commence à 45, j'ai juste à taper 45. Et on voit qu'on a changé. Son... Si j'ai envie que ça commence à 90. Hop. Voilà. L'arrondi. Vous voyez, il y l'arrondi ici. Je pourrais dire que je veux juste un tout petit arrondi de 10. Pas les arcs externes seuls. C'est-à-dire que là, je vais arrondir ça, comme là, mais pas ça. Là, si je, si je coche... Si je ne coche pas ça. J'ai du mal à dire coche, tiens. Hop, si je suis actualisé, hop. on a les tout petits, donc du coup, je l'ai mis trop petit, on le voit pas. Je vais mettre ça en plus grand, j'aurais dû laisser 50, tiens. on aurait mieux vu. Hop, on va mettre même 60, tiens, pour bien voir. Actualiser, hop, voilà. Vous voyez, on a les arrondis ici, à l'extérieur, et les arrondis à l'intérieur. alors j'avoue que le petit truc que j'aimerais bien c'est de pouvoir actualiser sans que, que la cause se ferme t'as un Marc, hein, si jamais tu regardes cette vidéo hein. j'ai un petit truc euh, à te dire donc moi ce que j'aime bien c'est euh, souvent c'est arc externe seul mais parfois je trouve plus sympa d'avoir euh, d'avoir ça on a l'éclatement alors ce qui est bien aussi avec Marc c'est qu'on a des petites bulles. L'éclatement, c'est quoi Donc déjà, en, pré en premier, vous avez la disposition de haut en bas. Ça part du haut, ça part du bas. Ici. Je me mets là. L'éclatement de 15%, donc en fait, ça, on va de 0 à 100. Et l'éclatement, on va pouvoir, ici, cette part, la déplacer. Mais plutôt que de la déplacer à la main, si on vient dans les données et qu'on ajoute... Je vais faire la plus grande. Un plus à la fin. Et que j'actualise. Voilà, là j'ai remis à zéro. Vous voyez, on est revenu à 0 ici. On a les 40%. Vous voyez, c'est éclaté. On a la part qui sort du cercle classique. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est si on a envie que les autres le soient aussi, bon, on a juste à ajouter un petit plus. À la valeur. Mais là, si je veux juste, hop, vous voyez, on a ça. Après, on va venir ici, on se retrouve là, voilà, dans le design, la valeur d'éclatement, là je suis à 15, mais j'ai peut-être envie que ce soit bah, 50, pour vraiment que ce soit marqué, et dans les données, mais pas que ce soit 40 mais que ce soit plutôt juste, bah, par exemple, juste le 10. Hop, j'actualise, et j'ai la part qui sort comme on pourrait faire euh, vraiment tranquillement. L'avantage, c'est qu'ici, si jamais ça ne plaît pas à quelqu'un, bah, hop, Indiscript, Klacos Pro, on change, on met plus le petit plus, on actualise, et c'est bon. Là, j'actualise, alors, la chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que même si vous avez le menu dédié ici, le panneau script fonctionne aussi. Hein. Comme ça, reste un script. Très beau script. Alors, qu'est-ce que j'aurais zappé Rien, on est là, on a eu tout ça. En additif, je peux ajouter soit rien, soit les légendes. Les légendes, je choisis l'unité. Et si je mets préfixe, je vais avoir par exemple, euh, si je mets dollar, dollar, qui est préfixe. Euh, non. Je vais actualiser, ça sera beaucoup mieux pour vous présenter aux gens, surtout quand ils te regardent. Voilà. Additif, hop, hum, le dollar, préfixe, ok. Ah, voilà. Et de deux après, normalement, ça devrait être bon. On ne plus la faire, celle-là. Hein. Hop. Additif. Dollar. On laisse son en profit. Et on actualise. Vous voyez là Là, on est euh, comme ça doit être. Comme on est en Europe, par exemple, on a des euros. Si je mets euros, ben, l'euro, en général, je ne le mets pas devant. Ce que je vais faire, c'est que si je mets... hop euros, mais pas de préfixe. Boum. Et les décimales, je, mets, monsieur, je peux en mettre 4. On va mettre 4. Et pour les pourcentages, tiens, je vais en mettre 3. Le format de la ligne. Ben, je peux choisir. Soit je mets l'étiquette, juste l'étiquette. Soit l'étiquette avec le chiffre. L'étiquette avec le pourcentage. L'étiquette avec les deux. Chiffre et pourcentage, ou alors la même mais avec pourcentage et euh, chiffre. Donc là, tac, je vais faire ça. Le corps, je vais choisir ça, je vais le mettre en 8, avec une bordure de 0,25. Et la position, je vais en haut à gauche, hop, actualiser, et je me retrouve, regardez, avec ça un petit zoom, vous voyez, on est sur 3 décimales, ici on en a 4. Je vais revenir ici, dans Clacos. Je... Euh, non, Alexa, j'ai rien demandé. Merci Alexa. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Apparemment j'ai une déconnexion. Hmm, ça a l'air de bien aller là. J'ai rien arrêté, tout est reparti. Euh, non, ça a l'air tout ça. Hmm, voilà. Alors. Ici, les positions. Les étiquettes, les valeurs, les décimales importantes. Donc, souvent, on met deux. Ici, deux. Et voir pour le pourcentage. Euh, parfois, on n'en met pas. Et aussi, on a les préférences. Donc, menu, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est installer le menu dédié. La sélection, inspecter les parents. Le clavier, activer les touches fléchées. C'est ça si vous voulez vous pouvoir vous promener dans les données avec les touches fléchées ou, ou non. Euh, voilà, je viens de faire avec la tablette. Euh, et lier les couleurs données. La virgule décimale, soit vous choisissez le point, soit la virgule. Et après, il y a les couleurs. Vous pouvez être du RVB, du CMJN ou du Lab. Vous avez la mise à jour des espaces colorimétriques. Alors... Voilà, lors de la réutilisation d'une couleur existante, mettre à jour son espace colorométrique si nécessaire. Ça, c'est des petites infobulles qui sont vraiment mais vraiment trop bien. Lors de l'application d'un nouveau thème, supprimer les numéros C, les couleurs CQ obsolètes. Ça, c'est pas mal non plus. Parce qu'après, sinon on pourrait se retrouver avec énormément de, euh, de couleurs. Donc là, je suis actualisé. On va revenir sur notre page, voilà. Et je reviens dans Clacos. Hein. Donc vous voyez, j'ai mes valeurs. Alors moi, la légende, l'additif, l'additif. Format de la ligne, là, là, et ça, la position, on va mettre en bas à droite. J'aime bien que ce soit en bas à droite, moi. Un petit peu vieux jeu. Et l'étiquette, voilà, bon, on met les deux. Le design, ben, ça me plaît bien. Euh, ah, par contre, je ne vous ai pas parlé de l'ouverture. Ouverture, ouverture c'est ça. C'est ce l'espace le, qui est au centre. Si je mets 0. Voilà. Donc là, forcément, comme j'ai des arrondis, j'ai ce petit espace-là. Sinon, je Ici. Hop. L'ouverture, c'est l'espace qu'on va laisser au centre. Ici, si je veux vraiment, à la limite, avoir que des anneaux, je vais mettre 90. Et vous voyez, j'ai déjà un aperçu de ce que ça va donner. Je vais mettre 50. Non, 5. Voilà. 50. Vous voyez, j'ai un aperçu déjà là. Donc ça, c'est pas mal. Le début, c'est bon. Toujours de haut en bas. Et puis, bah, décatement, on va mettre 20%. Je trouve que c'est, pas, même 15%. Que j'avais mis tout à l'heure, si j'avais trouvé ça bien. Dans les données, ben, je vais le mettre à mon, un petit plus à mon 10. Dans les couleurs, on va changer ça. Tiens, qu'est-ce qui pourrait être bien On est beaucoup dans le violet. Non. Mmh, Red Cross, euh, la croix rouge. Ok. Alors, dans les données, aussi, quand vous quand vous avez. Euh, vous voyez ici, vous pouvez cliquer sur le sur le graphique il va vous automatiquement vous sélectionner la, la ligne. Vous voyez tac ça ça c'est cool les couleurs je ne sais plus si oui, on peut alors quand on ne sait plus on regarde le manuel utilisateur très bien fait de marque euh, qu'est-ce qu'on a dans les couleurs voyons voir dans les couleurs Tac tac tac tac, premier camembert, ok, il faut juste que je vérifie. On a ça. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Hop, on est là. J'ai oublié le droit. En fait, vous venez sur une couleur, clic droit et vous choisissez la couleur. Et vous allez avoir accès aux couleurs du thème. Hop. vous allez pouvoir directement changer les couleurs en de ton ton mouvement. Le contour, il est noir. On... C'est teinte. Hop, design, ça on l'a vu. L'additif, on l'a vu les préférences on les a vues alors qu'est ce que j'aurais oublié de dire dans ce su... pour ce superbe clacot ça... euh... toutes toute, toute, les couleurs ça on a vu je vous ai montré comment c'était donc ouais la teinte des contours ça harmonise le contour et le fond de la même nuance mais avec une teinte plus légère en contour, voilà. Et on peut affiner ensuite dans une design le pourcentage de teinte oui c'est ça. On va faire actualiser. Et si je double clique, j'ai l'élément, oui je peux le déplacer. Donc je peux vraiment faire ce que je veux. Hop, là si je me mets là, ça on a 80%. Alors, je vous remontre. Là j'ai l'ensemble, je double-clic, en gros j'isole, je viens sur la... sur la couleur du contour et je vais changer la teinte. Voilà. Je vais vraiment euh, diminuer ça, je reviens là, Hop. et après si je reviens dans Clacos, il voilà. n'y a pas de problème pour changer. Hop, j'actualise, et boum, il m'a fait le job. Donc c'est après, je n'ai plus qu'à faire ça, voilà. Après, je peux changer, hein. je pourrais déplacer les éléments, euh, par un, je pourrais les mettre là, on peut se retrouver un, un petit, un peu un bazar sans nom. Mais, hop, euh, si je double clic non, pardon, un clic, et on revient sur tacos ah, je voilà. Il met ça déformer, bah parce qu'en fait lui euh, il, est, il est comme ça donc on va changer on va, remettre, on va changer des couleurs hop hop hop actualiser voilà, lui il va me faire ça donc évitez de trop faire euh, jouer comme je viens de le faire Laissez plutôt jouer avec euh, les éléments et vraiment, à la fin, quand tout est finalisé, s'il y a des petites choses à faire, vous voulez être plus efficace, vous arriver à un petit réglage un peu plus fin, que vous n'auriez pas dans Clacos, vous pouvez arriver avec euh, le double-clic, vous isolez, et vous déplacez l'élément. Ou alors, vous faites ça, mais après, quand vous faites tout ça, vous agrandissez, clé de la place, mais ça sera toujours pareil, vous voyez Là, on va le déformer, on va se sauver un peu avec n'importe quoi. Donc, hop, vraiment, au dernier moment, euh, faites plutôt ça. Alors, la, la chose qui fonctionne, si on fait, euh, pouf, une déformation dans une design. Ah, où es-tu, petite... Euh... Ah, voilà. ouf, ouf. Aperçu. On va faire une déformation... Comme ça. Je ne pas très. vertical. Non, horizontal. Bon. On va mettre 30. Hop. Ok. De... Ça fonctionne, hein. Si je reviens ici, il la cause. Est-ce que... il va me reprendre ça Voilà, ouais. Oui, il n'y a pas... La... Les aimants sont bons. Si change quelque chose, voilà actualiser. Voilà. Nous transformons. La transformation est prise en compte. Donc vous pouvez faire ça et puis euh, voilà. Euh, vous voulez avoir un. Alors, j'ai retourné. On va faire comme ça. Tac. le copier. Celui qui est copié, si vous cliquez dessus, indescript, clacos, on retrouve les infos. Donc si jamais vous avez le même graphique à faire et, euh, et juste les couleurs à changer ou rajouter une légende ou quelque chose, vous dupliquez, vous cliquez, vous activez clacos et lui vous fera, vous fera le job. Euh, normalement, dans Clacos, on peut euh, utiliser les données qui sont déjà dans un design Mais je n'ai vraiment pas eu le temps de tester. Alors, plutôt que de dire des bêtises, vous testez en live et de partir un petit peu en cacahuète. Tac. Je vous montre que c'est possible et euh, que je dois tester. Euh, je, je ferai un petit plus à un prochain live. Euh, gestion des données donc on a le panneau de données donc vous avez l'accès rapide aux cellules, ça je voulais l'ai montré on a parlé du plus les touches fléchées ok euh, vous pouvez extraire les données d'un tableau in design euh, donc là c'est que j'ai vraiment pas la, la possibilité de le faire et en plus le temps je suis un peu chante un peu en ce moment mais je voulais vraiment faire ce live donc, si le document design contient des tableaux numériques, donc on peut extraire les données. Donc, il suffit, comme c'est écrit ici, le tableau, sélectionner les rangées, lancer Clacos, créer. Euh, moi, il faut que je teste avant, pour être sûr que tout fonctionne bien, comme il y a eu des mises à jour et tout. Euh, vous voyez, Clacos 3, le manuel est mis 30 le 30 juin. Et euh, Clacos 3, on est à la version... On est à la version. Quelle version sommes-nous La 3.026. Et si on vient sur le site de marque, on est. Alors, j'ai encore fermé. Alors. Ah là, il est là. Il est là. Un démo de claque. Causse... donc ça j'en ferai une vidéo pour vraiment vous montrer tous deux A à Z et j'en ferai une aussi pour Chartwell et donc la cause 2000 va être arrivée donc avant il y avait le 2 qui était pas... donc oui si jamais vous avez d'anciennes versions il euh, y a que la cause 2 pour CS4 et CS5 qu'on se vraiment des petites versions qu'on a besoin de faire des graphiques c'est euh, peut-être pas on n'a peut-être pas tout tout ce qu'on vient de voir mais euh, ça aide vraiment bien à faire des, des graphiques euh, donc ouais, si on a ça, si on descend donc là, on a la démo vous pouvez télécharger la, la documentation donc si vous cliquez là, un joli PDF c'est celui que je vous ai montré, très bien fait, au, au top, toujours logiquement, comme j'ai dit tout à l'heure, vous suivez le PDF euh, vous allez être un dieu de, de Clacos hop, quitter. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec euh, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, C'était euh, assez, assez rapide. Hein, mais euh, en même temps, je m'entraîne pour les lives. Donc je euh, suis plein de trucs en préparation pour faire des choses bien plus euh, efficaces. Mais en euh, attendant, je m'entraîne. Euh, je vous trouve des choses... Euh, à faire donc n'hésitez pas en commentaire à mettre euh, ce que vous en pensez si c'est bien pas bien euh, abonnez-vous euh, je sais pas où c'est doit être là quelque part par là non. non par là par là ah non c'est par là je m'entraîne en même temps ouais c'est par là donc euh, voilà et puis je vais essayer twitch aussi pour vraiment euh, bah, pousser, pousser le, le truc et euh, ce que j'ai prévu euh, pour la suite donc la semaine prochaine même heure avec du InDesign mais avec les styles euh, style suivant euh, style de paragraphe style de caractère et comment en gros en un ou deux clics on va mettre en page un, un texte et euh, ça vous mettra le pied à l'étrier pour peut-être faire des choses un peu plus évidentes euh, ensuite, euh, qu'est-ce que j'avais prévu Je vous ai prévu... On, on est là. Là, on a ça. Et ici... Tac, là, on est là. J'ai prévu du dimension. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu Ouf hein, Je vous ai prévu. Oui, voilà à m'y retrouver dans tout mon bazar. Je vous ai prévu euh, du style avec design pour la semaine prochaine. On va parler de dimensions, donc les bases de dimensions. On va faire euh, utiliser les formes basiques dans dimension avec euh, l'utilisation d'un petit peu de, de matière. Et pour la suite, je ne sais pas encore, peut-être encore du Dimension, avec certainement de, de l'aéro, on va voir. Euh, j'ai certainement envie de pousser Dimension en montant Crescendo sur, sur les compétences, euh, à, vous de, à vous de me dire. N'hésitez pas à définir un rappel, hein, je me rappelle, hein, si jamais des fois j'oublie que j'ai des lives. Euh, et donc voilà, n'hésitez pas à m'interpeller, à me dire ce que vous en pensez, à, à regarder mes lives, à regarder les lives euh, d'Adobe France sur YouTube et Beyoncé avec Pauline et, et Franck pour en apprendre plein sur, euh, sur plein de choses, avec euh, des séances, des, des masterclass, avec des séances créatives, avec des versions euh, business euh, plutôt dédiées le vendredi. Et puis moi, bah, le mardi, euh, voilà, toujours le mardi à 16h, pour faire ça. Et j'ai normalement prévu du Twitch le mercredi après-midi. Il euh, faut juste que je regarde si j'ai le temps et la possibilité de le faire. Donc voilà, Donc merci à tous, merci de, bah, de m'avoir regardé. Hein. Et puis euh, à la semaine prochaine. Ciao